Il y a un fléau en France. Il se passe quelque chose en France qui est dramatique. On est dans une dans un nouveau monde. On est dans une reconversion, on va dire, du monde. Euh, le monde est en train de changer. On est dans un nouveau monde. Sauf que ce nouveau monde, c'est pas un paradis. Depuis le gouvernement de Macron, depuis que Macron est président, c'est le cataclysme. C'est un, un véritable cataclysme. Je ne vais pas vous reciter tout ce qui s'est passé depuis qu'il est président. On, on va, on va dans, un, dans une espèce de psychose. Les gens vont très mal. Quoi. On est passé de la pandémie à la, à la guerre, la troisième guerre mondiale. Quoi. Soit disant que l'abondance existait avant et qu'aujourd'hui on va la limiter. C'est ça que je veux dire. Depuis quand la France était dans l'abondance Je n'ai jamais connu la France dans l'abondance. En tout cas, l'abondance pour les hauts fonctionnaires d'État, peut-être, mais certainement pas pour les ouvriers comme nous, ou les gens qui ont de faibles revenus. Enfin, bon, l'abondance, c'est pour moi, c'est caricatural, c'est même exagéré, c'est extrapolé. La, la France n'a jamais été dans l'abondance. Alors maintenant, je vais vous parler d'un fait. Voilà, je vais vous parler d'un fait qui s'est passé il y a quelques jours. Une dame de 95 ans se promenait. Quand deux assaillants de 14 et 15 ans sont venus, lui a asséné des coups par derrière. Elle s'est fait rouer de coups par deux gamins de 14 et 15 ans. Cette pauvre dame qui avait 95 ans. On a un problème là, c'est que Déjà pour commencer, et ça je suis désolé de vous le dire, mais euh, tous ces ados qui commettent ce genre de délit, qui sont dans la rue, ils sont déjà premièrement, ils sont pas du tout éduqués, leur éducation ne se font pas. Les parents de ces ados, on se demande où ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils font pour, euh, pour contribuer à leur éducation. J'ai jamais vu ça moi, c'est de pire en pire, à 15 ans s'en prendre à une mamie quoi, à deux en plus. Généralement, et je suis désolé de vous le dire, c'est un, c'est un constat, et ce constat, il est avéré. Il y a des chiffres qui le prouvent. Ces ados ne sont pas français. Ils sont français, peut-être, avec leur carte d'identité, mais le sang qui coule dans leurs veines, hein, leur conviction, on va dire, leur culture, n'est absolument pas française. Ce sont des gens qui viennent d'autres pays, mais ils sont pas français. ces gens-là commettent des délits à 14, 15 ans. Alors moi, voici ce que je propose, voici ce que j'aimerais qu'il se, qu se passe en France, pour combattre ce fléau de gamins qui, qui, qui sont mineurs, qui s'en prennent à la République, qui s'en prennent aux forces de police, qui s'en prennent aux pompiers, qui s'en prennent à nos grands-mères qui ont 95 ans, et qui font les singes dans les rues, à tout casser, à faire n'importe quoi. Voici ce que je vais dire aujourd'hui. Et j'assume tout ce que je dis. De une... On attrape ces adolescents qui ont commis des actes pénals, on les emmène au commissariat, on appelle les parents de suite, on les convoque. À l'instant où on convoque ces parents, si c'est la première fois que ces enfants sont interpellés, on sanctionne les parents pour les responsabiliser de ce qui s'est passé. Ils touchent les allocations familiales, on les suspend pendant six mois. Pendant ces six mois-là, ils doivent rééduquer leurs enfants et, et surtout que leurs enfants leurs adolescents ne doivent commettre aucun délit pendant ces six mois. Si pendant ces six mois, les enfants continuent à faire des délits, on les reconvoque, on supprime totalement pendant un an la, la, la caisse d'allocation familiale. Ça sera le deuxième avertissement. Et si pendant un an, les enfants ne font rien, on restitue la caisse à ben, cette couverture sociale. Mais par contre, si pendant un an, ces gamins se font remarquer pénalement, Là, il n'y a plus de pardon, c'est expulsion du territoire. Avec destitution de la nationalité française. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour remédier, pour éradiquer ce problème, ce fléau de bah d'incivilité. De, de, voilà, d'incivilité. Alors, il y a une explication à ça. Bien sûr qu'il y en a une. Pourquoi les pompiers, pourquoi les forces de l'ordre, pourquoi autant de violence dans ces quartiers pourquoi Pourquoi ben, C'est simple, parce que ces jeunes-là gagnent quatre fois plus que vous en faisant une activité illégale dans ces quartiers. Alors ils continuent à le faire. Et quand ils se voient, quand ils soient menacés, quand leurs activités sont menacées dans ces quartiers par la présence des pompiers, par la... parce que les... ils pensent qu'on va les balancer, parce qu'il faut absolument qu'il qu'on faut pas, pas qu'on qu les voit. Mais parce que la présence de ces gens-là empêche les ventes potentielles, donc ça leur fait perdre de l'argent, à l'instant même où il y a ça. C'est pour ça que ces jeunes-là, ils les chassent, il faut absolument qu'ils s'en aillent, parce que ça, ça nuit à leur business. Eh bien, business ou pas, tu respectes, euh, tu respectes la République, tu respectes les gens, tu respectes la, les pompiers, les flics, sont... attention. Je, je... Moi, les, les forces de police, je leur donne pas gain cause à chaque fois. Il y a des ripoux, il y a des flics qui font n'importe quoi, et puis il y a des bons flics. Voilà, c'est comme partout. On peut pas tout mélanger, il faut pas faire d'amalgame. En tout cas, c'est pas normal que quand un, un policier intervient euh, dans ces cités là, ou quand un pompier intervient pour parce qu'un pompier, ça n'a jamais été euh, un obstacle, on va dire, répressif pour ces gens là. Un pompier il vient aider quelqu'un. Quand ils sont caillassés par ces gens là, qui sont agressés, c'est pas normal. Donc, la sanction doit être à la hauteur de l'agression. La sanction doit être à la hauteur de l'agression. Tu veux cracher sur un pompier? Tu veux jeter pierre sur le camion de pompier? D'accord. On t'embarque. Voilà. Et tu vas subir la punition. Voilà. Tu vas travailler pour rembourser ce que t'as cassé sur le, sur le, sur le, oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu vas travailler, mon gars. Tu vas travailler. On va t'infliger des heures de travail. Tu seras payé tant. D'accord? Voilà. Il faut punir à la hauteur. Voilà. Après je parle évidemment de des enfants, des gens qui sont qui font des incivilités. Je parle de ça, de ces de ces gamins qui sont qui ont pas d'éducation. Voilà, il faut leur apprendre à vivre. Il, la, la, le, le service militaire n'existe plus. On a supprimé le service militaire. Avant, moi j'étais fier, j'ai fait mon service militaire. Moi qui étais un petit peu tête brûlée quand j'étais jeune, quand euh, parce que quand j'avais je vous dis quand j'avais 16 17 ans J'étais dans, dans, dans un endroit où je, où je me battais tous les jours. Je subissais la violence, etc. Donc j'étais une tête brûlée, je tenais tête. Mais quand j'ai fait l'armée, ne inquiétez pas, j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre, on me disait « Attends, tu veux te battre, toi Pourquoi tu me regardes de travers ?» Parce que j'avais un regard méchant, en plus. J'avais un chef qui s'appelait Tuku à l'époque. C'était un hawaïen, lui. Euh, mais il m'aimait bien, là, à la longue, après. Mais lui, il me défiait. Il, il, il, il, il me mettait au défi de me, me battre contre lui. Voilà, et donc... J'avais intérêt à ranger bien mon placard. J'avais intérêt à me lever le matin. J'avais intérêt à pas répondre. J'avais intérêt à baisser les yeux quand il me parlait. Ça, ça fait partie de quoi Ça fait partie, même si on a une forte tête, à cet âge-là, c'est important qu'on nous apprenne ça, ces valeurs-là. Parce qu'après, on les comprend mieux. Après, on comprend quand on grandit pourquoi on, pourquoi il faut absolument qu'il y ait des règles. Ça contribue à notre éducation et au respect de plein de choses. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus ça. Il faut rétablir l'armée. L'armée pour la discipline. Voilà. Tu prends pour un homme à 18 ans, tu crois que t'es un bonhomme à 18 ans Mais va faire l'armée Voilà, va faire l'armée, va coucher dehors, dans la neige, va va faire un rallye état. Voilà, va faire tout ça Et va recevoir des ordres sans, sans ouvrir ta bouche Voilà, c'est ça l'armée, c'est comme ça que je conçois l'armée, ça permet, ça contribue à l'éducation, et voilà. C'est dommage qu que l'armée la, ne soit, soit ait été supprimée. L'armée obligatoire, le service militaire, c'était important. Voilà, donc, ces gamins-là, ils ont besoin d'être cadrés. Alors, évidemment, j'avais une autre idée. Quand ces gamins, ils sont pris, quand ils ont, par exemple, 17-20 ans, allez, qui sont majeurs, qui, qui commettent des délits pareils, ces gens-là, ces jeunes-là, ça sert à rien de les enfermer dans les prisons, là. Ils sont nourris, logés, c'est nous qui payons, en plus. Ils ont Internet, ils ont tout ça, puis ils deviennent des animaux, là-bas. Ça sert à rien. Ils, sont, ils font rien, ils tournent en rond, ils, sont, ils font peut-être des activités, tout ça, mais... Ils apprennent rien, ils s'endurcissent ils plus que ça, enfin dans le mauvais sens. Il faut créer des structures militaires, je vous dis moi, militaires, militariser tout ça. On les on les envoie dans un camp militaire pendant toute la durée de la peine, où on va on va leur faire faire du sport, ils vont se dépenser, ils vont se calmer comme ça. On va leur faire faire des activités sportives et puis euh, ils vont aller travailler. On va leur, on, ils vont aller dans les champs de patates, ils vont ramasser des patates. On va leur faire, on va les faire travailler comme des paysans. Vous allez voir que ces gamins, ils vont se calmer. Ils vont réfléchir à deux fois avant de, avant de commettre d'autant de, de délits. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est la solution. Moi, peut-être que je suis un peu extrémiste dans ce que je dis. Mais je vois pas d'autre solution que ça pour éradiquer ce problème. Je vois pas. Honnêtement, si vous avez une meilleure idée, laissez-le en commentaire. Mais moi, j'en vois pas. Voilà. Jingle pour la fin. Parce que, on va parler de ce soir. J'avais oublié une chose. J'avais oublié quelque chose. Il y a un fléau sur Internet en ce moment. <rire> Il y a un buzz. On parle de Christelle Camus et de Jean-Marie Bigard. L'histoire de Christelle Camus et de Jean-Marie Bigard. Alors, Christelle Camus, en ce moment, est en train d'acculer Jean-Marie Bigard, de le, de le diffamer en public euh, sur, euh, sur son dernier spectacle qu'il devait faire avec Dieudonné. Christelle Camus prétend que Jean-Marie Bigard va lui devoir beaucoup d'argent. Christelle Camus qui est la productrice de Jean-Marie Bigard. Alors, ça fait buzz, Jean-Marie Bigard a répondu sur TPMP que cette femme-là, et avec son avocat, n'avait pas le statut officiel de productrice, que ses contrats étaient en total caducie parce que elle n'a pas rempli sur le point administratif toutes les conditions pour se prétendre productrice. Cette femme-là a reçu des avances sur les productions programmées sur ses comptes en banque qu'elle n'a pas remboursées, puisque Jean-Marie Bigard n'honorera pas ses contrats parce qu'il est caduque, et donc en l'occurrence, elle doit rembourser les avances. Il y a beaucoup de choses sur elle, des casseroles qui traînent par derrière, sur cette femme, Christelle Camus, la productrice dite de Jean-Marie Bigard. Alors Christelle Camus, elle prétend que Jean-Marie Bigard eh bien, va être condamnée, qu'elle lui doit beaucoup d'argent, et qu'elle elle en, encourt... Euh, que Jean-Marie Billard encourt de graves amendes. Et voilà. Et que c'est un regard. Et en plus, elle parle de lui personnellement. Elle, elle, elle prétend, elle sous-entend aussi, Elle sous-entend qu'il euh, voulait faire un escroquerie à son ex-femme. Enfin, elle est diffamante. Voilà, elle est diffamante. Alors, Christelle Camus, il y a des choses qu'elle ne dit pas. Voilà. Par exemple... Elle répond pas dans les vidéos sur l'attaque de donc de, de ce de cet avocat sur le statut de productrice qui est qui est soi-disant euh, remis en cause par l'avocat de Jean-Marie Bigard. La qualité des contrats en cours, elle répond pas non plus. Ce, ces avances qu'elle a reçues, elle répond pas. Et sur euh, l'étalage et règlement de compte sur TikTok notamment et sur les réseaux télé, elle s'adresse à Jean-Marie Bigard par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc cette productrice elle se sert des réseaux sociaux pour parler à Jean-Marie Bigard, ce, qui est, ce que je comprends pas. Si elle a envie de parler à Jean-Marie Bigard, elle l'appelle, elle a son téléphone. Pourquoi elle fait toute une esclandre, elle étale tout le problème sur les réseaux sociaux C'est que quelque part il y a, y a un côté malsain. Voilà. Et je voulais parler de ça. Je pense que Jean, je, Christelle Camus, si elle pense que ça sera son heure, ben, je pense que en, en réalité son, son heure sera celle de Jean-Marie Bigard. En matière de plaidoirie. Elle va être surprise. Je pense qu'elle va pas gagner. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais rajouter. Alors maintenant, pour terminer, ce soir, sur VDP.TV, la voix du peuple, sur YouTube et sur TikTok, parce que je suis sur TikTok, il va y avoir un débat. Un débat euh, que je vous demande de venir suivre éventuellement. Si vous n'avez pas TikTok, venez sur YouTube la chaîne VDP.tv sur Youtube, abonnez-vous à ma chaîne, il va y avoir un live ce soir, samedi soir, qui sera entre 18 et 21h, je ne sais pas à quelle heure précisément, mais soyez à l'affût, un live où je vais faire monter les gens qui vont témoigner sur les expériences de mort imminente, sur les apparitions d'ovnis, sur euh, une histoire surnaturelle, Voilà. il va y avoir plein de débats, les gens vont monter, les gens vont appeler, je vous rappelle que, le standard parce que maintenant il existe le standard de VDP.tv la voix du peuple. Eh ben c'est au 0953 53 83 13 06 vous pouvez contacter le standard à partir de 18h à 21h. Je vais mener une petite euh, un petit live pendant une ou deux heures sur TikTok et sur VDP.tv YouTube où je vais essayer de mener un débat qui j'espère sera intéressant pour tout le monde. Voilà. Et eh bien c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous donne évidemment rendez-vous ce soir sur VDP.tv pour un débat. Passez une bonne journée, un bon samedi, un bon week-end. A bientôt.